Donc euh, voilà, donc euh, après donc, la première intervention, on a eu une première intervention de Pierre Tachievski. Voilà, c'était sur la représentation qu'est-ce qu que le théâtre représente et si le théâtre représente de manière générale et comme je, je disais on a voilà, une, une parole de chercheur maintenant on aura une parole aussi d'artiste donc, euh, donc, je, je, voilà, je, euh, donc je, je remercie encore une fois Fouad Bousso d'avoir accepté vraiment très très gentiment et je le répète parce qu'il a un emploi du temps très contraint mais il a réussi quand même à nous trouver un, un, un petit moment parce que on a eu quelques discussions, quelques échanges très très intéressants et il est vraiment, voilà, euh, il, il aime beaucoup notre démarche et le, la philosophie de notre projet de frontières, de houdoud, de l'interdisciplinarité, de la recherche et d'art, etc. Et donc il a accepté à, à, de, de faire une intervention sur qu'il a intitulé, donner un, un titre comme. Euh, parcours de, de chorégraphe donc fouad boussouf pour aller très vite puisqu'il va parler certainement son parcours donc <rire> donc fouad est chorégraphe donc et euh, voilà et euh, on a beaucoup bon parlé de lui ces, ces, ces derniers temps d'ailleurs c'est comme ça que moi je, je l'ai découvert aussi parce qu'il était nommé donc récemment directeur du centre chorégraphique du havre et de la normandie c'est ça voilà et donc il va voilà, voilà, donc il va nous parler de voilà de, de, de, de le parcours et créer, comme je disais donc notre problématique et voilà sur autour de la recherche et de la création etc et donc faut être voilà je te donne la parole merci merci, merci Omar et, et euh, ravi euh, ravi d'échanger avec vous euh, aujourd'hui euh, moi quand on m'a évoqué euh, voilà ce, ce, ce sujet de, de la frontière forcément euh, forcément ça m'a ça m'a concerné euh, en tout cas je me suis senti euh, touché très vite parce que voilà, je vais commencer rapidement par mon, mon, mon, comment dire, euh, me présenter. Euh, donc, moi, je suis né au Maroc pour, pour la petite histoire, dans la région de Meknes, euh, Meknes-FS, et je suis arrivé en France, j'avais 8 ans, euh, fin des années 90. Et rien, rien du tout ne me prédestinait à faire euh, de la danse, très clairement. Parce que pour, pour, dans ma culture euh, euh, familiale, culture aussi du pays, pour moi, la danse, c'est... Euh, c'est du divertissement, c'est pour des cérémonies et c'est euh, c'est pour des, des festivités en fait, pour faire très simple. Moi, je suis tombé dans la danse parce que parce que j'ai regardé Michael Jackson à la télévision et mon père m'a dit mais dis donc c'est très sérieux puisqu'il a vendu euh, plus de 100 millions d'albums, de, de thrillers, je ne sais quoi. Et comme tous les gamins, hein, fin des années 90, le hip-hop est arrivé en France. Donc moi, j'ai découvert ça comme étant… Euh, euh, quelque chose qui pouvait m'appartenir ou en tout cas dans lequel je pouvais me reconnaître dans, dans cette culture euh, euh, hip-hop, dans cette culture urbaine pourquoi parce que j'ai grandi dans la région de, en Champagne-Ardenne, dans l'aube et jeune maghrébin arrivant en France qui ne parlait pas très bien français voire pas très peu je ne sais pas, je me suis reconnu dans cette culture minoritaire qui venait des états unis euh, cette culture contestataire et puis surtout, surtout c'est un espace vacant c'est un espace de liberté où chacun peut rentrer, peut rentrer, peut en sortir, il n'y a pas un cadre trop euh, conventionnel ou trop rigide, donc il euh, n'y a pas de frontières en fait, euh, donc c'était assez simple de, de pouvoir euh, intégrer cette culture hip-hop, en tout cas moi je m'y reconnaissais, et euh, rapidement ce qui était intéressant avec la danse, euh, alors c'était de la danse plus urbaine, plus hip-hop, donc quelque part masculine, donc quelque part plus, mieux tolérée, ce n'est pas le cliché de la danse classique euh, avec euh, cette idée que la danse était que pour les filles. Pas du tout. Nous, danser, on était entre garçons. Et, et en fait, euh, la danse, pour la petite histoire, c'est pour, pour le... J'ai commencé à, comment dire, à comprendre qu'il y avait quelque... un intérêt, un intérêt euh, lorsque j'ai commencé à me déplacer au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que venant d'un quartier difficile, entre guillemets difficile tout est relatif, moi j'appelle ça le quartier sensible parce qu'on est hyper sensible dans ces quartiers. Euh, on est parti au centre-ville pour commencer à prendre des, des cours de danse. Et avec qui on a pris des cours de danse, dit jazz, alors je ne rentre pas dans la technique, hein, ce n'est pas très intéressant là tout de suite, j'y viendrai après si besoin, si vous avez des questions concernant les, les, les techniques de danse, mais c'est une danse plus euh, conventionnelle, même si elle vient des États-Unis, etc., mais en tout cas plus cadrée. Et je me suis retrouvé dans des cours de danse, on nous avait invités à faire de la danse parce que la prof a estimé qu'on avait besoin de prendre des cours. Ce n'était pas péjoratif, c'est juste qu'il y avait un potentiel et que nous, comme on était autodidactes, euh, parce que la culture urbaine, parce que ça vient de la rue, on a dit « mais venez prendre des cours de jazz, moi je vous les offre et, et vous verrez, c'est hyper enrichissant ». Et le déplacement est arrivé là, se déplacer, se déplacer géographiquement vers le centre-ville, prendre des cours de danse avec des gens qui ne me ressemblaient pas, puisque c'est des cours payants relativement chers, et je me suis retrouvé avec des filles, déjà. Euh, et je me suis déplacé parce que l'idée qu'on pouvait avoir de la danse féminine, nous, en tant que garçons, on hein, euh, mais c'est la danse, et il y a le classique, par exemple, c'est pour les filles ou le jazz, et le reste, c'est pour les garçons, admettons. Ben, ça nous a un peu déplacés. C'était des, des familles plutôt aisées, des bourgeois, comme on les appelait à l'époque. Et... Euh, et ça nous a un peu déplacé parce que toutes les idées reçues, tous les clichés qu'on pouvait avoir sur cette, euh, cette population, bah, elles sont très vite tombées parce que la danse, en fait, ça, ça abolit toute forme de frontière. C'est l'artistique qui prend le dessus. Donc, ça a commencé par ce type de déplacement dans notre tête, petit à petit. Le, le, le mouvement euh, chorégraphique, en fait, il, a, il, a, il est arrivé en même temps qu'un qu mouvement, euh, comment dire, euh, presque cérébrale, en fait intellectuelle, parce qu'on a commencé à penser le monde autrement que par le quartier, que par notre éducation, que par notre culture. Et ça, et ça passe par le mouvement, le mouvement du corps, qui quelque part, on peut le relier à, au mouvement euh, des, des, des, des neurones ou des synapses, je ne sais pas comment le dire. Voilà, voilà en enfin, un mot, très rapidement, le pourquoi de la, pourquoi de la danse. Et l'autre point important, c'est que ça a transformé. Moi, ça m'a transformé, euh, ça m'a transformé parce que ça m'a donné une forme d'équilibre très rapidement. J'ai compris que dans la danse, il y avait quelque chose. Euh, L'intérêt que j'y ai trouvé, c'est une forme de. de ça m'a rempli intellectuellement déjà, parce que euh, parce qu'il y a de la créativité. Penser le mouvement dans l'espace, penser le mouvement dans le temps, penser à des chorégraphies. Tout ça, forcément, euh, ça active des, des parties du cerveau. Euh, que, que je n'aurais pas pu activer autrement euh, en étant simplement à l'école. Ça, c'est un, un premier point sur un plan intellectuel et sur un plan physique, parce que j'avais besoin de me dépenser, euh, un, peu, un, peu, un peu hyperactif ou actif, ou en tout cas sportif, on va dire. Et j'ai trouvé un équilibre extrêmement euh, intéressant. Euh, ce n'est pas juste de l'intellect, ce n'est pas juste une dépense physique. Alors, sans réduire les autres disciplines artistiques et sportives à l'état de ou intellect ou, ou, euh, ou dépenses physiques, pas du tout. Juste dans la danse, il y a quelque chose qui s'est passé, qui était extrêmement intéressant et qui m'a permis, alors euh, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, moi j'aurais je... enfin, dû, euh... alors là il faut reprendre Bourdieu, mais j'aurais dû, vu ma situation, euh, faire euh, ce que j'ai fait, d'ailleurs un CAP, en mécanique, un BEP, un bac professionnel et un petit peu avant une quatrième et une troisième technologie. Euh, parce que bah, voilà, ça s'appelle la reproduction, euh, tout simplement. Euh, et j'étais plutôt bon élève. J'étais plutôt bon élève d'ailleurs. Et, et croyez-moi, moi en cinquième, quand on m'a dit il faut aller en quatrième technologique, j'étais extrêmement vexé, extrêmement vexé, parce que j'étais plutôt bon élève. Je faisais même allemand première langue pour la référence, on dit que les, les bons élèves font allemand première langue. Et euh, mes parents étaient derrière moi scolairement pour m'aider euh, à euh, comment dire à, à travailler. Donc j'ai été, euh, été profondément vexé. Et, euh, et j'ai fait ma quatrième technologique, ma troisième, mon BEP, euh, mon CAP, de la mécanique, etc. Sans jamais avoir redoublé de classe, sans jamais avoir eu de, de réelles difficultés scolaires. Et arrivé au bac pro, toujours avec la danse en, en, en, en, à côté, qui me permettait de, je sais pas comment je veux me dire, de, de, de me défouler lorsque j'avais des choses à dire, des choses à dire dans. Dans mon corps, par mon corps, euh, et puis même peut-être indirectement une forme de, de, de révolte quelque part, j'ai pu voyager grâce à l'annonce, c'est-à-dire faire des concours à l'extérieur de, de ma ville, rencontrer des artistes qui venaient d'un peu partout, et je me suis dit euh, le monde est trop beau, le monde est trop grand pour pouvoir euh, rester à l'état de, de simple enfant, euh, alors un peu cliché, issu de l'immigration, qui va reproduire, ce que les parents ont fait et qui va travailler comme ce qu'on attend de lui quelque part euh, moi une prof qui m'a dit bah, vous feriez un très bon ouvrier pas la peine d'aller en euh, pas la peine d'aller en bac euh, g dit général et je me suis dit mais mais moi j'ai vu des artistes j'ai vu des gens euh, qui euh, qui font des, des chorégraphies alors euh, plus ou moins intéressantes mais y a, le, le, le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que, que ce qu'on donne comme comme fenêtre que ce qu'on me donne à voir en fait et à partir de là je me suis dit mais je vais faire des études parce que déjà j'étais trop jeune pour travailler je ne voulais pas aller travailler directement en usine puisque je faisais des stages à la pour la petite information et après j'en termine parce que j'en termine avec ce parcours parce que il est, euh, il est extrêmement important dans ce que je le pourquoi du je suis là d'ailleurs c'est extrêmement important pour moi et ensuite je me dis je vais faire des études mais je ne savais pas exactement quoi faire j'ai fait un BTS en technico-commercial et... des choses vraiment pour faire des études presque pour faire plaisir aux parents et puis aussi pour euh, pour me sentir un peu exister par rapport euh, au système dit méritocratique, c'est-à-dire euh, plus on fait d'études, plus on a l'air intelligent et, et, plus, euh, et plus on se sent bien, ce qui est totalement faux. Euh, pour, à mon sens, totalement. Euh, c'est important d'avoir des codes, c'est important d'avoir de la culture, on peut dire ça comme ça, de la connaissance, de, voilà. mais d'avoir des diplômes, euh, pour, pour le dire plus précisément, ce n'est pas nécessairement un gage de, de bien-être ou de réussite, euh, qu'elle soit sociale ou même euh, euh, comment dire euh, d'épanouissement. Et je fait des études, alors euh, qui n'ont rien à voir avec mon parcours, des études en sciences sociales, puisque j'ai découvert Bourdieu, parce que j'ai découvert euh, des, des, des sociologues autres, d'ailleurs. Euh, j'ai découvert Henri Vallon, j'ai découvert... Euh, comment euh, euh, bah, J'ai même, même découvert tout simplement Freud, hein, je vais vous dire, euh, tout bonnement. Euh, et puis, Jean Piaget aussi, Durkheim, Emile Durkheim. Et je me suis dit, mais... Euh, mais ce n'est pas possible. Je suis, tombé dans une, dans un, je suis tombé dans un piège. Je suis tombé dans un piège par rapport à mon parcours, par rapport à mon nom, par rapport à là où j'ai où grandi, à ma situation euh, géographique. Et là, je, je, je, je me suis dit, mais, mais je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai envie d'apprendre. bon, bref, et après, je vous passe les détails. Je suis arrivé à Créteil pour faire une licence en sciences sociales. Euh, bon, j'ai jamais autant lu que pendant trois euh, ou quatre mois pour refaire un peu mon, mon, mon niveau parce que j'étais complètement largué et puis, euh, puis j'ai fait un mémoire sur la danse hip-hop euh, et j'ai eu la chance d'avoir une, une, une directrice de recherche qui a fait de la danse qui est extrêmement sensible à, à cette thématique qui était américaine et à côté de ça je continuais à faire de la danse je continuais à enseigner, à transmettre et à, et à, et à danser pour des chorégraphes en danse contemporaine, en danse hip-hop et voilà, donc vraiment très, très, très, euh, enfin, j'espère euh, pas avoir été trop long. Voilà, vraiment schématiquement comme ça, pour vous raconter ce que, ce que, pourquoi j'en suis arrivé à la danse. Et, euh, et après, bah, j'ai créé ma compagnie aussi il y a 10 ans, pour pouvoir créer euh, mes propres spectacles, pour parler aussi de ce que j'avais à raconter en tant qu'artiste, à la fois comme une nécessité euh, de, de, de, de, de parler de ce qui nous... De, de, de, de, de, de ce de ce qui me paraît important en tant que, que, que simple citoyen, on va dire. Et en même temps, l'art, c'est aussi l'artiste, c'est ce qui... Alors on ne le sait pas au début, on le fait, on ne sait pas pourquoi, mais après on se rend compte qu'on produit quelque chose d'important qui n'est pas quantifiable, c'est la pensée, en fait. Les artistes sont des producteurs de pensée. Et, et tout à l'heure, la phrase que disait Omar sur les chercheurs et les artistes, les artistes sont des chercheurs. Fait, on a des temps de recherche. On a énormément de, de temps de recherche, énormément de temps de tâtonnement, et énormément de temps d'expérimentation avec les corps, avec la voix, avec le texte, avec euh, simplement des humains, avec leur parcours. Euh, euh, voilà. dans, dans mes pièces, je travaille avec des, des, des danseurs qui viennent du bout du monde, qui ont un rapport au corps différent, qui ont un rapport à, à l'espace peut-être différent. Simplement, la langue est différente. Donc forcément, la langue, parce que la langue est différente, les modes de pensée, euh, les logiques de pensée sont différentes. Et, et, et justement, ça, encore une fois, ça abolit toute, toute forme de frontière qu'on peut se mettre dans la tête, nous, en tant que citoyens, euh, et aussi euh, les, les frontières qu'on qu peut nous mettre aussi euh, peut, euh, au sein même d'un pays, d'une culture. Là, je, je parle de la France, cette frontière française, française elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus vaste, elle, dé, elle dépasse, euh, on est bien d'accord, elle dépasse carrément la géographie, la géographie du pays. Euh, donc voilà, j'arrêterai je, je, je là, euh, on pourra, on pourra des, des, des, faire des échanges, ce sera peut-être plus, plus, plus, plus judicieux par rapport à la, aux thématiques que, que je traverse dans mes créations, euh, par rapport aussi à ce parcours de, de chorégraphe qui n'est pas facile parce qu'on est très, très peu. Euh, là, à l'heure actuelle, on est, euh, enfin, on est très, très peu. Il y a beaucoup de chorégraphes, beaucoup d'artistes, mais, mais on est très peu délus par rapport aux simplement aux directions de centres chorégraphiques nationaux. Euh, j'ai été nommé euh, en juillet l'année dernière, mais j'ai pris mes fonctions là en janvier euh, euh, via, euh, via ma ministre de, de la Culture, Rosine Bachelot, pour, euh, pour le poste donc, de directeur du centre chorégraphique national Havre-Normandie. C'est des centres chorégraphiques qui ont été... Euh, comment dire, il y en a 19 en France et ils ont la particularité d'être dirigés par des artistes. C'est la volonté du, du, du gouvernement il y a... Près de, dans les années 80 parce que le gouvernement estimait il a bien raison qu'un artiste euh, gère autrement euh, for enfin, forcément autrement une, une structure parce que il a une vision artistique et il a une vision euh, pas juste intellectuelle puisqu'il la vit via son corps et il la transmet il la partage au plus grand nombre et euh, mon projet a été retenu que j'ai euh, nommé euh, euh, enchanté le quotidien je alors, je regarde en bas, en fait, la caméra étant au, pardon, ça fait un peu mal pour lui de regarder en bas depuis tout à l'heure, je, je, je suis là. Euh, caméra, non, elle est là, pardon, elle est même là. Coucou. Euh, voilà. Et, et, et, et je peux vous en parler de plein de choses, mais peut-être que, je ne sais pas, hein, je, je dis ça, euh, peut-être que vous avez des questions, des, des remarques ou pas, ou je peux continuer encore, mais comme vous voulez. Euh, bonjour, Grisksikes. Euh, merci. Bonjour. Merci beaucoup pour. Euh d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été là et d'avoir raconté euh, tout cela. Moi, j tu as dit euh, une phrase, je m'excuse, je vais reprendre mes notes. Euh, euh, tu, tu, tu as dit quelque chose de très très important et j'aimerais te relancer là-dessus quand tu dis que les artistes sont des producteurs de pensée et quand, que les artistes sont des chercheurs. Euh, J'aimerais que tu, tu nous expliques un peu plus, à partir peut-être de ton, ton travail sur Nasriwan ou sur euh, ou cette idée de d'enchanter le quotidien, peut-être ce qui a ce qui a donné du sens à ton projet. Euh, comment tu que, comment tu abordes ça concrètement euh, je, je, Et puis et puis euh, euh, ayant ayant fait euh, ayant découvert les sciences sociales. Est-ce que, je te pose une autre question, est-ce que tu ne penses pas que parfois, par l'art, on fait aussi, notre, à notre manière, on fait les sciences, les sciences sociales C'est une autre manière de faire les sciences sociales. Je, voilà, c'est un peu pour te relancer. Merci. Alors, pour, pour l'aspect producteur de pensée, euh... oui, parce que, parce que ce qu'on génère, en tout cas moi, en tant que met ce qu'on qu met au plateau, ce qu'on met sur scène, c'est quoi C'est une histoire avec deux choses importantes euh, qui définissent d'ailleurs le chorégraphe. C'est quoi un, le terme chorégraphie C'est euh, écrire dans l'espace. Comment on arrive à raconter une histoire, si l'histoire il est à raconter, comment on, a, on arrive à faire vibrer des âmes, vibrer des esprits via un mouvement, dans un espace donné, dans un temps donné. Donc, euh, si on se réfère à, à même des, des schémas... Euh, presque scientifique, c'est de la science. <rire> il y a un temps donné, il y a des mouvements donnés dans un espace donné. Et à partir de là, il y a quelque chose d'impalpable, euh, les émotions. Donc, on crée des émotions. Et, et par les émotions, la pensée arrive, forcément. On se pose la question du pourquoi. On peut se poser la question du pourquoi, quand on vient pour la première fois au spectacle, il dit, mais pourquoi lui, il bouge de cette façon Et pourquoi un tel bouge de cette façon Et pourquoi un tel, il est habillé de cette façon Qu'est-ce que ça raconte Est-ce que c'est une histoire qu'on reprend totalement narrative Je ne dis pas n'importe quoi sur euh, Roméo-Juliette, par exemple. Quoique, Roméo-Juliette, on peut la réinterpréter de mille et une façons, par exemple. Ça fait partie des grands classiques de la danse. Euh, on produit de la pensée, tout simplement, parce qu'on est sur scène. On est sur scène dans un espace de liberté qui sert à ça, raconter des choses autrement que par, peut-être, juste ce qu'on connaît habituellement, le texte, ou par euh, une histoire euh, orale, même si c'est relié souvent au texte. Euh, je ne parle pas des traditions orales, bien sûr. Euh, Ce n'est pas une science dure, puisqu'on de, de, n'a pas de formule, même s'il y a des techniques, il y a des logiques, mais il n'y a pas de une formule mathématique. Et on produit de la pensée parce que euh, le corps lui-même raconte une histoire. Le, le corps a, a une histoire à raconter. Le corps raconte énormément de choses avec euh, sa simple présence. Et il raconte des choses par, par rapport à ce qu'il a éprouvé. Un corps qui a éprouvé quelque chose, il a enduré quelque chose. Souvent, je dis ça aux danseurs, il n'a pas, pas besoin de beaucoup se déplacer dans l'espace. Sa simple présence dans l'espace raconte quelque chose. Donc, à partir de là, on produit déjà une forme de pensée. De, le, le, le, un, corps, un corps dans l'espace, c'est une histoire de fait. C'est une histoire qu'on raconte. Et, et pour une création... Euh, pour continuer dans cette direction aussi, puis pour aller vers euh, la question que posait Driss tout à l'heure sur euh, le, quelque part le process de création, euh, c'est oui, oui, c'est des sciences sociales, c'est certain, parce que, parce que, par exemple, je me suis intéressé à Nasr Nasseriouen, c'est un groupe mythique des années 70 au Maroc, que moi, personnellement, je n'ai pas connu. Je, je l'ai entendu euh, très tardivement, et, euh, et c'était euh, pour l'anecdote que des... Euh, que des gens, des, des voilà, des, des, des pff, comment on les appelle, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, nous les appelons les hétistes ou les hétologues, les ceux qui tiennent les murs, qui, qui, bon, qui deal, euh, et, et ils écoutent ça, ils me disent, mais, euh, mais Rouen, c'est quelque chose, mais je dis, mais oui, j'en en entends parler, mais qu'est-ce que ça raconte Eux-mêmes n'étaient pas capables de m'expliquer exactement, mais il y, y avait une forme de révolte intérieure. Alors euh, j'ai écouté, je me suis dit, mais la musique, elle est chouette. Qu'est-ce que ça raconte Je ne comprenais pas. Et pourtant, je, je parle déjà couramment, mais c'est trop technique pour comprendre ce qui est... et, et bizarrement, moi, dans les, voilà, dans les années… J'étais ado, euh, 90-2000, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que c est, c est, c est, ces textes euh, qui sont euh, pour, pour, la, pour la justice, contre les discriminations, contre l'injustice de manière générale, contre les inégalités, etc., moi, ça m'a rappelé le hip hop Très clairement, le hip-hop des années 70 aux États-Unis. C'était la même chose, que, sauf que c'était un hip-hop euh, maghrébin. Et je me suis dit, ce intéressant. Et je l'ai mis de côté, comme souvent, j'écoute quelque chose, je vois quelque chose, je mets ça de côté, je dis, un jour, j'y viendrai. Et l'heure est venue à, à, il y a quelques temps, parce que euh, je, je faisais des pièces, notamment une en 2015, que j'ai intitulée « Le moulin du diable », qui traitait par exemple de l'accélération du temps. Ah. Référence à… Je me suis inspiré de Hartmut Rosa l'accélération le, le, le, du temps ou critique, euh, euh, je ne me rappelle plus du titre exact, critique du modèle euh, euh, capitaliste ou je ne sais plus le terme exact. En gros, il critique l'accélération du temps. J'ai fait une pièce assez, euh, assez philosophique, on pourra peut-être dire, la thématique assez philosophique, l'accélération du temps, qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et... Euh, et juste après, en discutant avec d'autres directeurs, directrices de théâtre, on me dit Mais Fouad, euh, est-ce que tu n'aurais pas envie de raconter aussi des choses qui t'appartiennent, euh, qui sont liées à ton histoire, à ton parcours Je lui dis Mais j'en ai plein. Euh, je pourrais vous raconter toute une vie sur euh, le fait euh, d'avoir été euh, quelque part, euh, pas déraciné, mais en tout cas d'être parti d'un endroit à un autre. C'est déjà une histoire en elle-même et elle peut, durer, euh, elle peut durer un siècle. Et je suis revenu donc sur Nassim Cette recherche, c'est quoi bah, euh, s'intéresser au texte, s'intéresser au contenu, euh, comprendre dans quelle époque ils étaient observer, il y a beaucoup d'observations toutes mes créations c'est beaucoup d'observations vous ne pouvez pas imaginer le temps que je peux passer et certains diront oui mais euh, tu ne fais rien là, tu es au café ben non parce que je suis en train d'observer et il y a matière à observer si vous allez euh, dans la rue arabe de manière générale euh, au Maroc là où, où je vais régulièrement j'y vais la semaine prochaine et moi j'ai je fais comme tout bon Marocain, qui, qui <rire> comme tout bon Marocain ben je suis assis au café et puis j'observe. Mais moi, j'observe ceux qui observent. Je n'observe pas les gens, j'observe ceux qui observent. Et c'est extrêmement intéressant, ça, ça dit beaucoup de choses sur notre société. Alors, je, je parle du Maroc, mais je parle aussi de, à Paris où je fais ça régulièrement. Euh, en Tunisie, je l'ai fait, quand j'étais en, en Turquie, quand on était en, en Asie l'année dernière, enfin en Chine, il y a… Il y a deux avant, avant le, le Covid, bref, et j'observe ceux qui observent et je regarde. Et moi, il y a une chose qui ne m'est pas apparue comme ça, mais il y a une pièce de théâtre. On n'a presque plus besoin d'aller au théâtre, parce que la rue arabe, de manière générale, je caricature un peu, c'est une pièce de théâtre. Cette façon de marcher, cette façon de se regarder, cette posture. Et, et pour moi, le corps raconte beaucoup de choses. Parce que, par exemple, nous, les chorégraphes, euh, c'est comme un, un comptable face à un budget, vous voyez Il peut très très très vite voir euh, euh, euh, euh, où on en est, vous voyez Et bien, Moi, en tant que chorégraphe, quand j'observe des gens marcher, euh, j'arrive à très très rapidement savoir à qui j'ai affaire. Alors, c'est vrai ou c'est fantasmé Ce n'est pas la question. C'est que je me raconte une histoire. Et il n'y a pas de jugement, c'est que je me raconte une histoire. Et je me raconte aussi une histoire dans le rythme, parce que no notre... Notre corps, notre vie, elle est rythmée. Elle est rythmée, il y a un rythme. Et ce, ce rythme, pour moi, pour un chorégraphe, parce qui est un temps donné, il est extrêmement important. Donc, l'observation des uns et des autres, cumulée à une pensée globale sur la société dans laquelle on vit, ou en tout cas à des idées ou à, ou à des choses qui nous, qui nous touchent, forcément, ça donne envie de raconter ça au plateau. Ça en donne envie de raconter ça. Et NAS, par exemple, bah, c'est quoi C'est d'abord l'accoutrement, parce qu'il parce qu y a beaucoup de choses dans les, dans les habits, qui raconte selon qu'on soit habillé de telle ou telle façon. La façon de, de se toucher, parce que dans le Sud, ben, on, on se touche beaucoup, il y a une proximité. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont révélatrices aussi d'une société, comment elle fonctionne. Et il y a cette, ce, cette, comment dire, cette proximité des corps, il y a le, le son de la voix. Et on ne parle pas de la même manière dans le Sud, en tout cas, pas avec le même degré de bébé. D'ailleurs, quand j'y vais, moi, je, je dis, ah, et ça faisait longtemps, mais c'est plutôt bruyant, et ce n'est pas un jugement, hein, c'est un constat. Il y, a, il y a ça, et puis il y a aussi l'aspect le, le, le, euh, qui ne concerne pas que, que le Maghreb, mais l'Afrique en général, c'est la spiritualité. Euh, spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, c'est-à-dire qu'on croit à des choses qui sont ici ou là. Et, et c'est extrêmement intéressant parce que ça régit les corps, ça régit la journée. C'est extrêmement important d'entendre que, par exemple, nous en Occident, ici, ce qui régit le temps, c'est la montre. Là, je, je prends référence à Arnaud Rosa parce qu'il parle de l'impératif. Le totalitarisme actuel, euh, ce n'est pas euh, les, les, que les dictateurs ou que l'argent. Il, il y a un totalitarisme caché qu'on a tous en nous. C'est ça, c'est la montre, c'est le temps. Donc, on nous rappelle toujours qu'on doit faire des choses. La preuve, c'est que moi, j'ai un temps compté. Donc, je, voilà, je suis soumis à cette temporalité-là. Je dois faire les choses dans les temps. Donc, c'est un impératif, c'est un, un peu stressant. Bon, bref. Et euh, pas là tout de suite, mais dans l'absolu. Et euh, pourquoi je disais ça Ce qui régit l'Occident, c'est le temps. On va dire ça comme ça. Et en Afrique, ce n'est pas le temps. C'est le rapport à la spiritualité. Et le temps est un... Comment dire est un, est un complice presque, j'ai le temps, c'est génial. En Occident, non, c'est quand on a un peu de temps, on rattrape le, le retard de la veille. Quand on a un peu de temps, on s'avance pour le lendemain. Quand on a un peu de temps, on en prend même un peu pour soi. Et quand on a un peu de temps, on essaie d'en accorder aux autres. Ça, ça devient quand même quelque chose qui coûte cher, le temps. D'ailleurs, le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une, une, une théorie capitaliste. Mais bon, bref, et, et, euh, et pourquoi je disais ça Parce que… Euh, une création, ça naît de tout ça, de toute cette réflexion en amont. Et, et, et euh, comment dire Et la spiritualité en Afrique, elle est omniprésente. Omniprésente. C'est toujours lié à un facteur qui n'est pas, euh, pas maîtrisable. C'est on, on, comme ça. Et tout ça, ça participe d'une création au plateau pour raconter une histoire. Alors, NAS, pour, pour dire les choses simplement, c'est la recherche de danse tribale très ancienne, qu'on retrouve un peu partout dans les sociétés. Euh, alors Nous, on est remonté très, très loin dans le temps et d'ailleurs euh, toutes les danses qu'on utilise au plateau avec sept garçons sont des danses qu'on a retrouvées, euh, que, que les Bretons nous ont, nous ont dit mais oui, mais ça me rappelle une danse bretonne, oui, mais ça me rappelle une danse de Pologne, oui, mais ça me rappelle une danse euh, d'Auvergne, etc. On est monté un peu historiquement. Euh, on a recherché un peu ces types de danses qu'on dansait en chaîne, qu'on dansait en groupe et des danses aussi guerrières, des danses tribales. Donc là, on est dans l'aspect purement danse, mais tout de même, pour moi, NAS, ça raconte, euh, c'est une histoire euh, euh, d'homme, c'est-à-dire parce que la rue arabe est homme aussi et homme, c'est-à-dire est masculine, mais ça raconte aussi une histoire euh, euh, de, de l'homme avec un grand H universel. C'est une thématique, NAS, voilà, c'est une thématique. J'avais à cœur de, de travailler dessus. Et, et, en, et après, je, je pourrais juste vous dire un mot. Notre pièce est arrivée om référence à om Kaltoum, parce que mes parents ont grandi avec om Kaltoum. et il fallait s'attaquer à cette ce monument om Kaltoum par le biais de la science, par le biais de Omar Khayyam, par le biais de parce que Omar Khayyam c'était un mathématicien, un scientifique, un savant, un érudit. Et comment on traite d'un sujet avec comme deux monuments, avec les deux monuments que sont Omar Khayyam et Omkaltum qui ont mille ans d'écart? Euh, puisque que en Makhairim c'était en 1100 et Omkaltum 1920-1975. Euh, J'allais vous dire Mohim. Bref, c'était, c'était juste pour, c'était juste pour, pour répondre à une question euh, euh, qui avec une réponse assez longue, mais voilà. Merci. Peut-être, euh, peut-être on va ouvrir la, la discussion, hein, et, et euh, peut-être euh, vu. Je, euh, vu que euh, Fouad euh, devra peut-être euh, des questions à Fouad mais aussi à Pierre euh, si vous le désirez euh, donc euh, nous sommes dans ce premier temps dans lequel euh, on est en train d'explorer les choses qui nous sont présentées ce matin et chaque, chaque moment a sa spécificité donc euh, d'abord euh, profiter, profiter de, ces, de la présence des de Fouad, de Pierre, pour poser toutes les questions que vous voulez. Euh, J'ai voilà, une petite question pour, pour Fouad, et aussi pour, pour Pierre en même temps, puisqu'on est sur la chorégraphie et la danse. J'aimerais bien aussi, Pierre, après, pour cette question de la déreprésentation, est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve dans la danse qu'au théâtre Puisqu'on a cet élément du corps, aussi, de la représentation du corps voilà, j'aimerais bien avoir. Et pour Fouad euh, euh, donc euh, c'est euh, moi je, je me suis beaucoup intéressé à cette l'histoire du hip-hop en France. En fait, comme je lui dis, j'ai même consacré euh, quelques articles à la question. Et, et, et ce qui m'avait beaucoup intéressé en fait dans cette histoire du hip-hop, c'est mais et, et cette relation de, euh, de des acteurs de, de de ce monde avec et les chercheurs et les journalistes et les politiques C'est une question très complexe, en fait. Et, et, et en cherchant, j'ai trouvé que, euh, notamment les chercheurs, ont joué un rôle très important, dans, entre, entre autres, dans la reconnaissance du hip-hop en tant qu'art. Hein, parce que il y avait des volontés politiques qui voulaient pas reconnaître euh, le hip-hop en tant qu'art. Et il va commencer à avoir des articles, notamment universitaires, où on, par, on parle de cette notion d'artification. Hein et donc Roberta Shapiro a développé ça. Elle part d'artifice, c'est-à-dire comment quelque chose qui n'est pas considéré comme art devient art. Et elle prend le modèle du hip-hop. Et donc il euh, y avait un lien quand même depuis le départ qui est assez intéressant entre cette forme de danse urbaine qui, voilà, bon, moi je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas qui aujourd'hui arrivait. Euh, D'ailleurs, moi quand j'ai commencé à, à, à, à travailler sur le hip-hop, c'était très simple parce que je suis loin du, du monde de la danse, mais c'est parce que au Théâtre national de Bordeaux, j'étais surpris de voir des danses hip-hop. Dans une scène nationale, et ça m'a beaucoup intrigué. Comment se fait-il que voilà c est, c est, cet art, voilà, et, et il y a une sorte de légitimation. Donc voilà, d'où ma question aussi, c'est aujourd'hui, est-ce euh, que ce lien est toujours là. Quel est voilà ce lien avec les chercheurs, qu'avec le monde de la recherche Est-ce que tu collabores avec ces gens que, que, Quel type de relations entretiennent aujourd'hui Alors peut-être aussi, il y en a. Je sais qu'il y a des artistes qui n'aiment pas être réduits au hip-hop, hein, parce que il, il va, ça va au-delà du hip-hop aussi. Hein. Hip-hop c'était la base, mais maintenant c'est ça aujourd'hui. C'est les formats qui ont qui qui, qui, qui qui ont évolué. On est vers des ouvertures, etc. Voilà ma, ma question, Faut être... Oui, okay, vas-y faut ad après pierre ok si vous voulez les, les chercheurs se sont très vite intéressés à, à la culture hip hop parce que c'est pas euh, comment dire c'est c'est les alors euh, après ça, ça s'est appelé la culture urbaine les cultures urbaines parce que euh, c'est quelque chose de, de comment dire bon qui est né aux États-Unis certes et que, que, que nous, notre génération, a très très vite embrassé parce qu'on s'y reconnaissait, mais ça raconte énormément de choses. Ça raconte énormément de choses, c'est pas juste. c'est on sublime, on sublime le quotidien par l'art, euh, par, par, euh, par de la danse, par du, par du, du, du rap, par du graphe. Et historiquement, euh, historiquement, on voit bien qu'en fait, nous, euh, on, on peut remonter, alors euh, je, je réduis un petit peu la chose, mais on peut remonter au temps euh, de l'esclavage, tout simplement. Euh, parce que bah, euh, cette idée de danser, c'était une, une, aussi une, une, comment dire, une façon de, de, de peut-être de conjurer le sort, peut-être aussi une façon de sortir, d'être dans un état second pour oublier les, les, les difficultés d'une réalité concrète, peut-être par cet état dit de trans, admettons. Le, le rap, c'est aussi cette façon de scander des mots, de scander des choses pour dire que, que nous ne sommes pas euh, euh, heureux, d'une certaine situation. La façon même de, de rappeler euh, pourquoi les mots sont scandés, euh, sont découpés comme ça, c'est aussi en référence au griot africain. C'est comment on rentre en contact avec les, les, les esprits, comment, comment l'information arrive au compte-goutte. Sinon, on, on, on pourrait euh, euh, pas parler comme ça très simplement. Après, il y a eu le slam, bien sûr, mais juste pour la petite histoire de, de, de, de la culture urbaine, Et ils s'en sont, sont emparés aussi parce que c'est un mouvement peut-être un peu politique quelque part je pense il y, y avait il y avait il y avait ça et puis euh, et puis euh, très franchement euh, le cas de la danse euh, c'est que ça a fait du bien à la danse aussi voilà ça a fait un moment du bien à la danse contemporaine qui commença à s'essouffler euh, là dans les années euh, fin 90 2000 euh, s'essouffler. Euh, c'est pas euh, c'est pas péjoratif c'est juste de dire que en fait euh, l'histoire de, des danses c'est qu'il y a des nouvelles danses qui arrivent enfin des nouvelles on n'invente pas grand-chose, en fait. On, on transforme les choses, comme dirait euh, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais on transforme. Et la culture urbaine c'est arrivé avec des générations, euh, comment dire, des, euh, une minorité, euh, une minorité, des minorités visibles, avec une danse engagée, une danse physique, une danse, euh, comment on dit, euh, euh, qui vient vraiment du, du, du bitume. Donc forcément, ça a énormément, ça a énormément fait bouger des, des, des, des, des lignes dans le, le, le conservatisme de la danse. Quoi que la danse contemporaine n'est pas si conservatrice, je ne je, je, je dis pas de bêtises à cet endroit-là, ça a été, euh, comment dire, euh, avec la danse contemporaine, c'était presque, euh, ça a fait du bien en fait. Ça a fait du bien à tout le monde que, que la danse hip-hop arrive et forcément, forcément, artistiquement, dans ces schémas d'écriture, dans le, le rapport à l'explosivité, le rapport à la performance, à la virtuosité, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus euh, concret, dans les corps, dans des corps aussi... Très différent, euh, très différent parce que, parce que la danse hip-hop a cette particularité, je le disais tout au début de mon intervention, elle a cette particularité de laisser le champ, la place, à une certaine forme de créativité avec le corps et le parcours que l'on a. Comme il n'y a pas d'école, il y en a plus maintenant, comme il n'y avait pas d'école, forcément, c'est la créativité qui s'exprime à l'état brut. Donc forcément, tout le monde s'y est intéressé. Et tout le monde s'y est intéressé... Et c'est aussi, pardon, sur un plan purement aussi quelque part commercial, parce que, parce que bah, là, on voit que, par exemple, le, les Jeux Olympiques, il y a, il y a le hip-hop dedans. Il y a le breaking, par exemple. Euh, le fait que bah, tous les chanteurs de rap, parce qu'on parle de hip-hop, culture, de la danse, mais il y a aussi le rap. Euh, et le rap a généré des millions d'abord de, de, de dollars, puis d'euros, puis de millions de vues. Donc, forcément... Euh, ça ne peut, euh, peut pas passer comme ça, euh, incognito, euh, dans, dans, dans les pays euh, euh, libéraux. Voilà. Donc, il y a l'aspect commercial qui est rentré en... Un jeu, débat. Est que... Pardon ça. Je... Non, mais j'ai entendu quelqu'un... Euh... Voilà, bref. Euh, bon, je ne sais pas si j'ai répondu euh, clairement à la, à, la, à la question, mais euh, il mais y a beaucoup de choses à dire sur la culture urbaine euh, par rapport à ce que ça porte. C'est pas juste un, c'est pas que l'art, c'est aussi un projet peut-être politique derrière. Ça porte quelque chose de politique, oui. Si quelqu'un veut rebondir, sinon on va faire des discussions parallèles. Bon, voilà. ouais, je... Ouais, je... Ouais, je... Bonjour, euh, Amin Bodanetra. Euh, ouais, j'ai juste, euh, j'ai entendu. Euh... Pierre voit parler de, de la danse et le chant et la, la chanson aussi. On parlait tout à l'heure de l'antiquité grecque et romaine, c'était à la base, c'était c'était un concours de chant, de, de musique et c'était de, de, de théâtre. Et le est ce que j'ai remarqué là tout à l'heure aussi, le hip-hop, c'est une culture aussi de musique. Et aussi, de, et aussi de corps. Du coup, finalement, on, euh, depuis l'Antiquité, on est en train juste de transformer euh, ces choses-là, et cette présence du corps, là, tout à l'heure aussi, on a parlé, on, vous avez parlé de, du corps, la présence du corps euh, sur scène. Un, un corps, juste un corps, debout sur scène, c'est déjà, ça raconte une histoire. Et tout à l'heure, il y avait l'exemple que Pierre aussi a, a parlé de ce tronc qui a enlevé son, était en torse nu, et on voit, ça, déjà, ça raconte énormément d'histoires, mais peut-être sans parler. Et c'est ça aussi, le théâtre ou la danse, pour moi, finalement, c'est une utilisation de corps, mais la parole, des fois, elle, des fois, pour moi, le texte, des fois, il est trop. Il mm -hmm. est de trop par rapport, au, par, rapport au, euh, par rapport à la présence du corps. Voilà, c'est pour ça que je dis, qu on, pourquoi on sépare déjà la danse du théâtre c'est ça la, la, la, la, la grande question. Est-ce qu'on est en train c'est de... Voilà. Est-ce voilà. est que le corps, elle est là C'est un être humain qui est sur scène, qui parle ou qui danse. C'est une représentation Question. C'est une présence. Euh, je développe une chose à propos de... Parce que là, on part souvent de l'acteur. Et en même temps, on parle des comédiens. Et le plus récent, on parle des performeurs. Et selon le rêve des Gods de la Grecque, ils parlent des super marionnettes. Donc, toujours on parle du corps, en fin de compte. Un corps qui parle, qui raconte. Donc, tout ça, sans ajouter d'accessoires aux scénographie c'est une présentation dans le présent, je crois, c'est comme ça que je, je, je reçois les choses. Tu dis une présentation ou une représentation Présentation. De, de, de, tu, veux, tu veux réagir Pierre <lots> <hors> Est-ce euh, peut-être pas tout de suite il y a eu beaucoup de choses. Je vais répondre à Omar. C'est bien, donc académiste c'est super. Après, c'est ce que vous a dit pour commencer par la danse du théâtre. Oui, c'est encore des trucs bon. Tu m'as posé la question sur la danse. Je suis pas assez spécialiste pour répondre. Je dirais juste, euh, donc des quelques, je peux donner deux exemples. Je préfère parfois des exemples concrets, même si c'est des spectacles un peu anciens. Jean-Claude Gallotta qui a monté un spectacle qui s'appelle « Racheter la mort des gestes euh, ». Je pourrais passer la captation. De, où Il mêle encore une fois des professionnels et des non-professionnels et notamment euh, deux euh, personnes qui sont dans des fauteuils roulants et une euh, qui n'a pas de jambes. Euh, je garantie, on va dire. Et à un moment dans le spectacle, euh, il parle pas, mais il y a une voix off, parce que c'est un peu les souvenirs de Galota. Mais bon, en tous les cas, les danseurs et les danseuses ne parlent pas, quasiment pas. Et à un moment, il y a un danseur professionnel qui fait une espèce de chorégraphie. Et ensuite, il prend une chaise, il va s'asseoir sur une chaise, il commence à faire une chorégraphie des bras. Et, et puis, petit à petit, il se rajoute. Et à un moment, au milieu parmi les autres, il y a ces deux personnes en fauteuil roulant euh, qui arrivent et qui donc font cette chorégraphie des bras, parce qu'ils se tournent parfois, il y a aussi un peu le corps, donc ils font les bras, etc. Après, ils sortent de scène, et après ça, il y a juste une chorégraphie entre les deux personnes euh, en fauteuil roulant qui reprend un spectacle, j'ai plus le titre là, un peu connu, parce qu'il y a aussi des bouts de spectacle connus euh, là-dedans. Bon. Et à la toute fin. Il y a à nouveau une chorégraphie de groupe sur la chanson Bachoun qui s'appelle "Résident de la République". Tout ça, c'est symbolique aussi. Et là, les personnes en fauteuil roulant bah, sont sur leur fauteuil et les autres sont debout. Donc, si tu veux, c'est comme pour, euh, oui, déreprésenter finalement ces corps euh, en situation de handicap. Donc, dans la, la première chorégraphie où tout le monde est assis, c'est pas du tout condescendant, mais c'est comme si quelque part ils se mettaient à leur hauteur, ils les intégraient. Et à la fin, finalement, on s'en fiche de savoir si tu es en fauteuil, pas en fauteuil, ou comment tu es, quoi. Il Qu y a une sorte de déreprésentation, finalement, du corps en situation de handicap qui ne pourrait, dans l'imaginaire, euh... pas être danseur, quoi. Tu vois, on est en fauteuil, on ne danse pas. Enfin, on... c'est compliqué, en tout cas, peut-être pas sur une scène. Et le deuxième, si je voulais introduire une autre notion, c'est Gala de Jérôme Bell, où pareil mêle euh, les deux. Il y a tout un tout un questionnement qui se fait sur le raté, finalement, parce que ces personnes, à un moment dans le spectacle, il y a une personne qui se met devant et qui reproduit des gestes. même euh, Ce sont des amateurs de cours de danse qu'il a pu prendre, et des danses de groupe, il y en a une qui fait des majorettes. Et les autres, qui doivent suivre derrière. Ils ont répété quatre jours, donc en gros, derrière, ils y arrivent pas. Quoi. Et mais c'est pas du tout pour euh, se moquer ou on rigole, mais c'est vraiment... Euh... <rire> c'est en sorte que... c'est pas du tout de, de la moquerie. Et je trouve ça intéressant, euh, Jérôme Pelle, il parle beaucoup de ça, de cette notion de, de rater, c'est pas grave, ça me fait penser à ce que, ce que disait Driss sur la performance, etc. Que ce soit forcément de la déreprésentation des corps, mais c'est quelque chose sur... on n'est pas obligé de réussir, quoi. Et ça peut faire partie du spectacle, de montrer qu'on rate, et c'est aussi quelque part une espèce de... de il dis... n'y a pas de discours, mais... Contre cette politique de la réussite, de la performance, euh, etc. Ça, j'y pensais tout à l'heure. Sur les corps en danse, je pourrais, mais je ne sais pas si elle va oser parler, Eloïne, euh, plus tard. Elle fait sa thèse là-dessus, justement, sur ce qu'elle appelle elle, des corps ludiques, mais elle en parlera mieux que moi, mais peut-être plus tard. Sur justement des corps qui déréalisent comme ça euh, les stéréotypes, notamment de genre, et on, on invente d'autres corps. Alors parfois avec des prothèses, parfois juste avec son propre corps. Donc euh, ça se fait, mais je la laisserai parler. Et ce que je... dernière chose que je voulais dire, c'est plus sur la recherche et sur la position des chercheurs et des chercheuses, et notamment en danse, que je ne connais pas très très bien, parce que c'est séparé. On aimerait avoir un poste ici, mi théâtre, mi danse, que ce soit mélangé, mais c'est difficile. Ou pour légitimer... La danse, finalement, je vais en revenir un hein, peu ce que je disais sur Aristote et tout ça, pour légitimer euh, la danse, il faut qu'on ait un discours, sur, notamment quand on analyse des spectacles, où il faut trouver une histoire, une fiction, même quand il n'y en a pas. Mais moi, ce que, ce que je trouve très fort dans une partie euh, de la danse hip-hop, c'est que c'est entre guillemets la performance, mais au bon sens du terme pour la performance, alors, ça peut raconter des histoires aux gens, mais il n'y a pas forcément un scénario derrière et une construction. Et j'ai remarqué que chez certains, certaines chercheuses et chercheuses en on cherche à créer une histoire et à fabriquer un sens, etc., alors qu'il n'y en aurait pas forcément. Je ne sais plus, ça tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit quoi. Donc voilà, je n'ai pas vraiment répondu à ta question précisément, mais. peux. Est-ce que quelqu'un d'autre, ou bien peut-être vous voulait réagir euh, à une ou deux questions euh. Euh, bah, moi, je, je retiens juste la, la, la différence entre danse et théâtre. Moi, moi je, les, les deux euh, en, en théâtre, il y, y a de la danse parce qu'il y a le corps premier. Hein, on fait de la euh, dynamique, travaille avec euh, comment euh, des, des acteurs qui, leur, qui, qui les met en mouvement parce que le, le, le corps parle de ça par rapport. À, par sa présence même, mais euh, bon, moi, pour moi, il n'y a pas de ça, ça, ça, ça, ça se rencontre. Par exemple, dans mes pièces, j'utilise le texte, j'utilise le texte parce que non pas pour raconter, mais juste pour euh, pour juste suggérer. Par exemple, on a sur la dernière création, on a récité les textes de, de um Kaltoum, les quatre uns de Mahayam. Et il y avait nécessité de le, de, le, de, le, de le chanter, de le scander en différentes langues pour raconter l'histoire de ces fameux de indomaraïbans qui sont partis de, euh, de l'Empire, euh, c'était pas encore, si, il y avait l'Empire perse, c'était en 1000, mais en tout cas de, de cette partie euh, du monde, et qui a voyagé euh, en Angleterre, qui a en passant par la langue arabe, puis revenu par la langue française. Moi, j'ai souhaité le raconter avec quelques mots en apprenant même ces textes, en les récitant en arabe, euh, en recopiant Oumkaltoum avec, des, avec des, des danseurs qui n'ont pas de notion euh, de, de voix, en tout cas n'utilisent que très peu la voix et surtout euh, ils ne sont pas arabophones pour la plupart. Donc, demander à des arabophones de chanter Oumkaltoum, déjà c'est une performance en soi, demander à des non-arabophones de chanter euh, Umkatum euh, avec, euh, avec le, le, les, les rubayats, c'est une performance en soi. Et ça participe du récit de cette pièce, euh, avec euh, quelques phrases, quelques mots ici et là. Ce n'est pas du tout narratif, c'est juste, euh, c'est suggéré. Euh, voilà. et, et pour répondre à ta question, Pierre, sur, sur la danse hip-hop, euh, l'idée de, de trouver un sens à chaque fois chez les chercheurs, c'est euh, chez les chercheurs, en tout cas chez les gens qui travaillent autour de l'annonce, c'est un peu une maladie française parce qu'on parce qu veut toujours donner du sens. Euh, on veut toujours… On, non, mais j'ai une maladie française, peut-être… Euh, en fait, oh, c'est cérébral, tout est cérébral, c'est pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on analyse des choses au détriment simplement de, du sens, c'est-à-dire euh, euh, de la sensation en fait. Je ne sais plus qui disait, euh, euh, il y a… Il y a il y a la réflexion, il y a le réflexe. Pour moi, mon réflexe quand je vois une pièce, n'est pas d'essayer de comprendre ce qu'elle raconte, c'est juste de sentir ou de. de euh, mon réflexe premier, c'est sentir les choses, sentir si s'il y, y a quelque chose, une histoire racontée de fait, si on si on veut utiliser ces termes précis, histoire racontée. Mais moi, pour moi, c'est un moment d'évasion quand je vais au théâtre. C'est un moment d'évasion. Je m'évade, je suis loin. Alors je peux, je me raconte moi-même ma propre histoire quelque part. Donc, euh, donner du sens à tout, euh, quelquefois, bah, très souvent d'ailleurs, ça, ça nous, ça nous, comment dire, ça, ça, ça, comment dire, rétrécit encore plus notre champ de vision parce qu'on se réfère à des choses qui sont euh, trop, comment dire, euh, ouais, peut-être trop cérébrales ou déjà vécues ou maîtrisées ou contrôlées. Alors que se laisser abandonner, se laisser abandonner à, à juste regarder une pièce avec ses yeux, comme on dit la sentir avec le cœur, la sentir vibrer aussi avec les tripes, quelquefois ça fait jaillir des émotions qui ne sont pas du tout liées à ce qui se passe au plateau. C'est des émotions plus lointaines. Moi, je regarde des pièces, ça évoque des choses qui n'ont rien à voir avec la pièce. Et je sors de là, quelquefois, euh, j'aime pas du tout, ce n'est pas la question. Souvent, euh, bah, j'ai adoré, mais en tout cas, une chose est sûre, ça, ça ne me laisse pas insensible. Et bien sûr, euh, je ne reviendrai pas sur ces chercheurs qui veulent expliquer pourquoi et comment. C'est très intéressant hein, sur euh, la méthode de composition, euh, sur euh, l'écriture, sur, sur la dramaturgie. C'est extrêmement intéressant. C'est juste que ça, quelquefois, euh, quand on n'a euh, rien à... Euh, comment dire.. Euh, quand, on, quand, euh, quand une pièce se porte par elle-même par l'écriture, par la dramaturgie, par, par la danse, par eh ben, on n'a de... on a, on a presque plus besoin de réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire ouais, bon, C'était mon, mon petit… Euh... Mais, euh, oui, ça c'est un point euh, très important. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre le point Bonjour. Euh, bonjour. Euh, bonjour. Euh, moi je m'appelle Timarche euh, Khaloufi et je viens de, de Rabat. Euh, Santé. Euh, en fait, euh, je voudrais d'abord euh, parler de cette question en fait de définition qu'on qu porte sur les choses et, et, euh, et que même moi parfois je me perds en fait euh, euh, dans ça par exemple, parfois on, on, se, on se laisse aller avec des réflexions genre Parfois moi-même je me dis tiens un, un, un corps en fait euh, un corps quand il bouge c'est de la danse un corps quand il parle bah c'est du théâtre et un corps quand il fait du bruit sur scène ça devient de la musique <rire> euh, <rire> ou parfois euh, est-ce que on peut avoir euh, du théâtre euh, sans corps mais euh, mais au final je trouve c'est euh, c'est beaucoup plus amusant en fait quand on quand on se laisse perdre un peu euh, euh, entre toutes ces c'est une manière un peu de voir un peu un peu le spectacle et euh, je suis très très intéressé aussi par la question que que Pierre a soulevé aussi de montrer en fait le raté euh, sur scène dans la représentation et qui peut parfois nous nous mener à à, à montrer une, une petite forme un peu de fragilité euh, qui peut aussi amener cette euh, cette poésie aussi de et cette euh, cette charge un peu émotionnelle mais euh, ce que je me demande en fait c'est que cette fragilité est-ce que parfois ne peut pas nous, euh, nous ramener aussi dans un processus de distanciation aussi à, à la, à la Brigitteienne et se retrouver parfois euh, dans un entre-deux est-ce qu'on est dans une, un processus de distanciation ou bien de anti dissociation -disso comme comme ce que vous avez euh, euh, évoqué tout à l'heure chez chez Pasolini, qui est une idée vraiment aussi superbe euh, une autre chose aussi que euh, qui m'a qui m'a beaucoup frappé aussi c'est que comment aussi euh, vous vous êtes, vous avez parlé un peu de, de un peu de l'histoire du hip hop et comment vous vous avez vécu le le hip hop en France parce que moi, j'ai fait partie un peu de cette dynamique tout au début aussi au Maroc. Euh, j'ai fait du hip-hop de mes 15 ans jusqu'à... Je, bon, je me suis arrêté à 22 ans avec un accident à l'épaule. Et, euh, et à l'époque, tout au début, on était, euh, on était juste euh, 5, 6 en travail salé, et une dizaine à Casablanca, et, et je crois à 3 ou 4 à Meknès et on se connaissait tous. Et, euh, mais ce qui était incroyable, en fait, c'est que euh, nous, en fait... Euh, le hip-hop n'a jamais été, euh, euh, n'a jamais été pour nous quelque chose de revendication politique ou quelque chose. On n'a jamais senti du politique dedans, mais pour nous c'était peut-être, euh, bah, en tout cas pour moi et mes amis que je connais très bien, bah, avec lesquels on a commencé à danser, c'était notre premier contact avec le monde extérieur au, au Maroc. C'était la première chose qu'on va, qu'on va toucher. Euh, d'une autre culture non-marocaine, c'est comme si euh, notre petit moyen secret de voyage, notre petit moyen, genre à 9h du soir, 10h du soir, on va se retrouver quelque part dans le noir, un peu loin, dans la marge de la ville, euh, pour euh, pour se retrouver à se connecter un peu avec euh, avec un peu un monde où ça chante une langue étrangère, où la musique est, est, est étrangère à, à la nôtre, on avait 15-16 ans, et on dansait en cachette. Et, euh, et par exemple, moi, je me rappelle la première fois que mon père savait que je dansais dans la rue. Euh, genre, c'était c'était à la fois catastrophique. Mais il savait même pas comment comment m'aborder ou bien comment me parler en fait et comment m'éloigner m'éloigner de ça. Et euh, et aussi, notre rêve, c'était même pas d'aller genre dans la ville ou bien dans le centre de la ville. Euh, c'était plutôt de sortir un jour du Maroc et, euh, et euh, se retrouver à danser dans les mêmes conditions que, que les danseurs qu'on voyait dans les cassettes VHS euh, qui nous parvenaient d'ailleurs et qu'on se distribuait un peu à gauche à droite. donc Pour nous, en fait, le rapport à la danse hip hop était, était complètement autre et euh, ça m'a beaucoup euh, intéressé un peu de, de voir, vous, comment vous avez vécu un peu la chose et faire un peu les, euh, la comparaison. Merci beaucoup. Ouais, vas-y vas Oui, ouais, alors c'est très touchant à hein, ce, que, ce que tu racontes, parce que pour, pour, pour la comparaison, c'est que moi, que je fais de la danse, euh, je ne faisais pas de la danse, hein, je faisais des acrobaties, je faisais du cirque. La danse en elle-même, ce n'est pas sérieux, on est d'accord, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Euh, donc pour les parents de notre génération, euh, encore maintenant, ce n'est pas sérieux. Et, et non, il y a, y a quelque chose de politique, dans le sens où on s'intéresse à une culture, qui vient de l'étranger, qu'on fait en cachette. Déjà, si on le fait en cachette, c'est que ce n'est pas quelque chose dit de normal. Donc, il y a un côté un peu, euh, pas subversif, mais un tout petit peu, puisque le hip-hop porte en lui ça, une culture dite contestataire. Donc, quand on y adhère, de fait, même si on n'a rien, on a, on a rien, rien à contester presque, euh, on y va sans même le savoir, euh, parce qu'on est ado aussi. Quand on est ado, on est de fait, à mon avis, j'ai enseigné beaucoup chez les ados, on est contre, parce qu'on est ados et on sait des choses. Et, et c'est très bien, parce que nous, en tant qu'adultes, ça, ça nous remet aussi à notre place. Et, ça nous remet à notre place parce que ça, ça nous déplace un peu par rapport à ce qui est déjà euh, comme acté inamo, inamovible. Et, et, et l'ado, c'est celui qui nous rappelle un peu à l'ordre. Je sais, parce que j'ai donné beaucoup de cours à des ados et ça me mettait euh, un peu à jour musicalement, ça me mettait à jour physiquement, ça me mettait à jour par rapport à à ces phénomènes de mode qui font que, bah, euh, comme la culture hip-hop, on est arrivé à un phénomène dit de mode, et c'est un phénomène de mode qui a duré. Donc, c'est devenu une culture. Ce n'était pas juste un phénomène passager. Euh, L'autre point important sur la faille, sur la fragilité, sur l'anti-performance, c'est extrêmement intéressant parce que dans le hip-hop, je le sais parce que j'en je, viens, quand on fait des créations… Le danseur hip-hop, pour le caricaturer un peu, j'adore faire ça, même le danseur contemporain, parce qu'on a, a des clichés un peu surfaits qu'on surligne, qu qui en deviennent rigolos. C'est que l'idée de la performance prend le dessus, prend le pas sur tout. Si on n'arrive pas à faire une coupole de 150 tours ou tourner sur la tête et de spin sur 20 tours, on n'est pas performant. Donc, on a peu de chances d'être pris en compagnie ou d'assister de, de, de, à un spectacle. Ben moi, je dis à tous mes danseurs, les danseurs très très très bons, ils n'ont pas besoin de moi, parce qu'ils sont déjà très bons. Euh, moi, je cherche des gens disponibles, aptes à accueillir une nouvelle information, à la traiter, à la transférer dans le corps autrement. Et surtout, les danseurs qui sont au plateau, qui dégagent quelque chose de très puissant, n'ont pas besoin de mots, n'ont pas besoin de gestes. Ils existent par leur simple présence, j'y reviens, et ils existent aussi par le fait que ce qu'ils considèrent eux comme une fragilité, une faille, parce qu'ils n'arrivent pas à faire... Euh, aussi vite, aussi fort, aussi loin qu'un qu autre, ils ont eu autre chose. Ils ont cette, cette faille, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais cette fissure par, par, par laquelle euh, la, la lumière rentre et c'est par laquelle aussi la, la poésie pénètre. Et la poésie, on la trouve dans, dans cet endroit qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas maîtrisé. Alors, il est maîtrisé de, de, autour, certainement, mais, mais c'est là où elle s'immisce, la poésie. Dans les interprètes, c'est par rapport à leur euh, fragilité qui n'en est pas une, qui est pour moi une sensibilité. Et alors, bizarrement, moi c'est grâce à ça qu'on diminue la distance avec le spectateur. On désacralise le plateau, on désacralise la danse. On, on, alors, en tout cas, dans mes pièces, moi, ce que je revendique, c'est qu'à un moment donné, les danseurs qui sont au plateau nous ressemblent. Ils vous ressemblent, ils me ressemblent. Ils sont petits, ils sont grands, ils sont maigres, ils sont gros, ils sont euh, barbus, ils sont tout ce qu'on veut. Et c'est en ça aussi que la danse contemporaine a quand même révolutionné la danse, parce que la danse contemporaine a permis cela. D'abord, en premier lieu, de, de, de, de, dire, de casser les codes du classique néoclassique, casser en tout cas les, les faire évoluer grandement, le hip-hop a aussi contribué à cela. Donc, euh, voilà, c'était mes deux petites interventions sur... Merci. Merci beaucoup, Fouad. Je, je, je vais donner la parole à Pierre, mais j'avais une question, sauf s'il y a une autre. De la part de quelqu'un Non euh, tu, euh, tu as dit quelque chose au début, tout à l'heure, Pierre, qui m'a beaucoup euh, interpellé, et qui est un point, pour moi, essentiel dans la discussion que nous avons, et par rapport à tout ce projet. Euh, tu, dis, tu as dit, et si ce qui se passait sur scène, c'était aussi le réel C'était le réel. Alors, c'est une question très, très importante, euh, comme d'ailleurs Fouad parlait tout à l'heure du fait de sublimer le quotidien ou de ou de ou du pop comme projet politique. Il y a quelque chose. Moi, j'aimerais bien que tu explicites un peu plus cette cette question qui est centrale. Euh, ça veut dire qui est contre la mimésis, contre la question de la contre la question de la vraisemblance, tout euh, le simulacre, tout ça. Donc, tu tu dis et si ce qui se passait sur scène, c'était le réel. Donc, ça veut dire, en fait, c'est pas la question de la simulation ou de l'imitation du réel. Non, ça, c'est le réel. Donc, ça, c'est une question qui est très, très importante. Euh, faut, tu n'as pas entendu, peut-être, le, le, ce que Pierre a dit au début. Je, tu n'étais pas connecté. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut résonner aussi chez toi. Quand on dit, et si ce qui est sur scène, c'est le réel. Moi, j'aimerais bien vous écouter tous les deux sur ce point, parce que il nous aide énormément dans dans la réflexion que nous essayons de mener pendant ces jours Je vais juste ajouter le, ce qu'il a dit à Idriss, parce que moi j'ai lui poser la même question, mais autrement. En parlant de fantômes dans le théâtre, surtout vous êtes spécialiste là-dedans, et je parle aussi des théâtres du de nom, la présence de mort, et la relation entre la mort et la, la personne. Tout ça, c'est une réalité aussi, en quelque sorte. Ce n'est pas des simulations, je te rejoins toi cette idée-là. Merci. Alors avant de répondre à cette question, je voulais juste rebondir très rapidement sur deux choses. Euh, oui, effectivement, le théâtre antique, c'était de la danse et du chant et de la musique. Moi, mon rêve, je dis ça parce qu'on a un, un chorégraphe avec nous... J'ai jamais réussi à le faire, mais ce que j'ai arrêté d'essayer serait de monter une tragédie euh, romaine, surtout de Sénèque, avec un cœur de danseur et de danseuse hip-hop, parce que c'était vraiment. Enfin, je... On ne sait pas comment ils dansaient à l'époque, c'est pas pour reconstituer, mais ça, moi, c'est mon bon. C'était une chose. Et d'autre part, sur la deux petits... Après, je vais répondre. Sur les, les frontières, parce d'un coup je pensais au mot frontière entre la danse et le théâtre, moi je suis d'accord, pour. Euh, il faut les abolir. Et on voit à l'université par exemple, d'une part le mal qu'on a eu, parce qu'on a eu une licence danse ici, qu'on a eu à monter la licence danse alors que la, le théâtre finalement s'est rentré dans les mœurs maintenant à l'université. Bon évidemment on n'est pas, pas beaucoup de postes et tout mais bon. Et ici, on a une compagnie de danse et on a euh, deux, je crois, titulaires en danse. Ce ne pas des enseignants, enseignantes-chercheuses, qui sont rattachés au département des sports. Mais moi, ça ne me dérange pas non plus parce que j'ai rien contre le sport. <rire> je pense qu'il faut abolir toutes ces frontières. Mais quand même, il y a un, un problème de légitimité et je pense que si le théâtre... Ce qu'on appelle le théâtre est plus légitime, c'est effectivement par la question euh, du texte, même si bien entendu il y a plein de spectacles de, qu'on dit de danse où il y, y a du texte. Et je crois qu'il faudrait peut-être surtout abolir le mot théâtre et tout ce qui véhicule. Et je voulais juste rappeler que dans en Grèce antique, le mot théâtre, donc théâtrone qu'on traduit euh, par théâtre, ça voulait juste dire euh, les gradins, oui, le lieu dont l'on assiste. Ah, on a colporté toute une idéologie derrière le mot théâtre qui finalement... Euh oui On n'a pas lieu d'être main-femme, enfin bon, ça c'est une question euh, interminable. Sur la distanciation, fois a répondu, c'est exactement la même chose que j'aurais répondu. Et merci aussi pour euh, tout ce que tu as dit sur euh, la réception du spectateur. Je suis tellement d'accord, ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Alors Sur le réel, plus réel que le réel ou pas réel ou plus réel... Donc moi je suis comme tout le monde, j'étais à l'école, même si ça m'a toujours perturbé cette histoire de représentation depuis euh, l'école primaire. Enfin, ou l'école, euh, le collège avec des explications de texte, il fallait toujours trouver le sous-texte, qu'est-ce que ça veut dire, etc. J'y arrivais pas, c'est pour ça que j'ai fait des études de sciences. Mais bon, j'avais quand même ce, ce truc de « oui, l'art ça représente, etc. » Et c'est quand j'ai commencé à travailler sur les personnages de fantômes dans l'antiquité... Je me suis dit bah voilà euh, dans le théâtre grec et dans le théâtre romain il y a des personnages de morts qui reviennent vraiment qui sont morts et qui reviennent c'est pas l'idée du fantomatique c'est des fantômes ou, ou spectres comme vous voulez et je me suis dit je vais aller voir euh, dans la, ce qu'on sait de la, so de la société à cette époque-là parce qu'ils croyaient aux fantômes tout le monde c'est pas comme nous euh, on croit on croit pas et je me suis dit bah ça doit être des représentations de l'imaginaire ou des fantômes qui existent dans la réalité. Alors, je vous fais pas tout le, tout le cours. Et je me suis rendu compte que bah, pas du tout. C'est juste des fantômes qui sont inventés pour le théâtre et au théâtre. D'ailleurs, très souvent, c'est des personnages qui existaient dans, qui étaient vivants dans une pièce précédente et qui revenait mort dans une autre pièce. Parce que je ne l'ai pas dit, le théâtre antique, la tragédie, c'est des séries, hein. c'est Netflix. C'est rien de plus. Hein. Oedipe, c'est juste une bonne série policière, on cherche l'assassin. Mais pour les, je pense vraiment que pour les, les spectateurs de l'Antiquité, c'était ça. Et aussi un rituel pour les dieux. Et donc c'est là que je me suis dit, mais pourquoi il y a cette frontière finalement Je pense qu'en Grèce ou à Rome, il n'y a pas cette frontière. Le théâtre est l'en dehors du théâtre. C'est un autre... Chacun est une réalité. Il n'y en a pas un qui est une image de, de l'autre. J'ai commencé à me dire, finalement, cette frontière, elle a été mise... Euh, bah, je suis un peu nul en histoire du théâtre, mais au 18e siècle, avec Diderot, le quatrième mur. Puis après, on a mis les gens dans le noir. Et c'est devenu notre espèce de tradition euh, occidentale du théâtre. De, de faire ce lieu comme si l'autre était oui, une mimesis ou une représentation. Donc quand je disais c'est réel, c'était pas pour dire évidemment que c'est réel, parce que les acteurs, les danseurs, ça, tout le monde est réel. Mais c'est que là, c'est au-delà de cette, euh, cette réalité-là. Et ensuite, quand j'ai travaillé donc récemment sur ces spectacles avec des non-professionnels qui viennent témoigner, et notamment euh, pas mal en étudiant des théoriciens et théorici, théoriciens des études sur le genre, je me suis dit très souvent pour ces spectacles, les gens euh, se demandent si c'est vrai ou si c'est faux parce qu'on sait qu'il y a les témoignages, mais qu'ils ont été réécrits, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais la, le réel, la fiction, il y en a marre. Pourquoi on ne pourrait pas euh, ne plus forcément se poser ces questions-là ah, Évidemment, dans la vraie vie, il y a euh, les fake news, etc. Ce n'est pas pour dire que tout, euh, tout se vaut, bien entendu. Je reste dans, dans notre domaine. Donc pourquoi il faudrait qu'il y ait, oui, le réel et une représentation du réel et je pense que ces personnes dont je vous ai parlé, qui viennent témoigner sur scène, par la performativité de leur corps et de leurs parole, elles sont ce qu'elles sont au moment où elles l'énoncent. Donc c'est leur réalité à ce moment-là. Et après, dans la vie, en dehors du théâtre, on peut dire autre chose, ou je ne sais pas. Enfin, tu vois un peu l'idée que je voulais soulever, mais c'est en construction, donc je ne sais pas tellement en dire plus. Mais on reste toujours dans la représentation de réalité. Non, il n'y a, a pas de représentation. On est en représentation, mais là je suis en représentation oui, comme oui. quand je suis sur une scène. Oui, C'est tous les gestes, stéréotypes qu'on... Qu euh, je rejoins, euh, c'est-à-dire la réalité de la représentation elle-même l'heure de le présenter, c'est-à-dire quand un comédien sur, quand un performeur, plutôt, pour qu'on s'éloigne un peu de l'incarnation des personnages, il présente un, un personnage et, et, et on sait très bien que les performances, il part ou le présente le personnage à travers de lui-même. Donc là, ça devient une sorte de, de, de réel de la représentation elle-même. Est-ce que vous me rejoignez Parce même pour moi, elle est perturbante. Hein. <rire> même pour moi, elle est un peu compliquée. <rire> Après, je vais laisser parler. C'est juste qu'on est, on est dans un monde binaire. Il y a les hommes et les femmes, il y a ceci et cela. Il y a le vrai et le faux. Il y a le réel et la représentation. Parce, et je me dis à un moment, est-ce qu'on ne peut pas, au moins de façon théorique, parce qu'il y a des choses qui restent, et puis il y a des combats à mener, donc les catégories hommes et femmes, il faut pas les faire, on ne peut pas les faire disparaître, parce qu'on aimerait bien qu'il n'y ait plus de catégories. Donc il faut les conserver. Mais au moins quand on observe nos, nos objets de, de recherche, ou quand on fait de la création, est-ce qu'on ne pourrait pas penser, mais je ne sais pas comment, parce que c'est comme ça que je finissais mon mémoire d'habilitation, et je n'ai pas continué à chercher la solution, est-ce qu'on ne pourrait pas ne plus penser nos objets comme ça, uniquement de façon binaire Il se, trouve, il, il, il se trouve que, que je viens d'écrire un article sur le réel et la fiction. Je pourrais passer des heures là-dessus. Mais euh, moi, je, je voudrais, euh, juste avant de repasser la parole à Fouad, peut-être prolonger sur un, un aspect, et euh, ça me permet aussi de faire un clin d'œil. Euh, comment tu t'appelles Ilyes yes. euh, euh, Cette question du réel, aujourd'hui, elle nous, elle nous intéresse aussi par rapport au virtuel parce que le virtuel ne s'oppose pas au réel, il l'augmente euh, et, euh, et le et le la, la question la, cette question de, de la technologie euh, comme un moyen de aussi qui vient s'ajouter cette question de représentation aujourd'hui et qui en même temps est en train juste de, de juste prolonger le réel en fait il, il et, et, donc, euh, je ne sais pas faut est-ce que toi cette question du réel, comment tu, comment tu, tu, tu la sens dans ton travail Est-ce que tu, tu sens que euh, c'est une présence ou une représentation Est-ce que, est, est que parfois, euh, ce que nous faisons euh, nous, par la création, on n'est pas aussi en train de produire un réel Alors, moi, je, je, je parlerais plutôt d'imaginaire. Moi, je crois à cette idée qu'on que, qu est des êtres sociaux et qu'on est des êtres dotés d'une un, grande faculté d'imagination, en tout cas de euh, capacité à se projeter, à rêver, à s'évader avec juste notre cerveau. C'est extraordinaire. Il n'est pas toujours utilisé pour ça, d'ailleurs, malheureusement. Il est utilisé plus pour, pour faire, pour expliquer, pour essayer de comprendre des choses de manière un peu rationnelle. Et l'imaginaire... Je, je, je crois qu'avec le temps, euh, il faut garder notre âme d'enfant. Euh, et, et, ouais, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais notre, notre imaginaire s'est assoupi. Voilà, notre imaginaire s'est assoupi. Et, et c'est vrai que le virtuel arrive pour amplifier l'imaginaire, pour amplifier la réalité. Mais la réalité, au fond, c'est quoi ben, C'est du vrai et, et pas mal de fiction. <rire> voilà, Pour moi, c'est ça. Je, je, je, je, je, rêve, je rêve éveillé. Moi, je vois des choses, je me fais des films tout seul. Hein. Je n'ai pas besoin de… Enfin, j'ai pas besoin. J'y vais pour me nourrir. Mais, mais je vois des choses, je rigole tout seul. Parce que c'est drôle. Je... C'est vous à une terrasse d'un certain café, je vous donne adresse l'adresse, mais il n'y a pas besoin de Netflix. Là. C franchement, franchement, c'est… Moi, je vivais dans un quartier, on disait souvent, pourquoi tu vas au cinéma C'est gratuit, on regardait pas la fenêtre. Et il y a une réalité… Qui est là qui qui, qui, qui, qui, qui voilà euh, qui est pas facile mais euh, quelquefois s'évader voilà c'est euh, euh, comment dire euh, il faut réanimer notre imaginaire il faut l'amplifier euh, un, un peu plus et le théâtre c'est ça aussi quand pareil je rejoins pierre le nous on dit on va jouer on va au théâtre hein. on, on est au théâtre on n'est pas dans une salle de spectacle à proprement parler on est au théâtre de toute façon donc, voilà, moi, c'est cette petite chose que j'avais à dire. Hein. J ai, j ai de, je n'ai pas de choses extrêmement euh, incroyablement pertinentes à raconter à ce sujet, mais pour moi, l'imaginaire doit, doit être encore un peu plus… Euh, on ne doit pas l'oublier. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Vas-y. Parce que, bon, euh, on va peut-être… La dernière question, puisque Foyer, ouais, je sais qu'il doit partir. Oui, oui non, mais je, je, je, je suis sur… Euh... Je suis sur ma montre. tout va bien. Oh, voilà, bon. <rire> non, question sur... tout simple. Est-ce que. Oui, Vas-y. Vas ah, ok. Ma question vraiment juste simple. Est-ce que, est que le spectacle, c'est une fabrication de réel pour la... On fabrique à travers le spectacle en réalité Est-ce qu'on est une... est qu a besoin de le fabriquer ou il existe déjà On veut l'évoquer on le, on le, alors il est, on le, alors il est, il, est, il Enfin, c'est, on peut pas répondre de manière binaire justement parce que ce n'est pas binaire. Je, je crois que la, la, le spectacle est l'endroit où presque c'est un sas où on va se, euh, comment dire, se, bizarrement, se reconnecter à une forme de réalité qui n'en est pas vraiment une en fait, puisque c est, c est, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce moment-là où on se dit, bah, on se reconnecte à quelque chose, peut-être pour mieux se déconnecter de notre réalité. Je, sais, je, je le dis avec ces mots-là, voilà. mais pour moi, c'est un sas. Quand je rentre dans une salle, dans un théâtre, c'est un sas pour, pour imaginer autre chose et, et, euh, et peut-être m'évader, mais quelquefois, ce n'est pas toujours le cas, parce que quelquefois, ça me renvoie à une réalité tellement brutale. Euh, bonjour, je m'appelle Lajoie et euh, je voulais, Enfin, là ce qu'on est en train de dire, ça me fait penser à un écrivain euh, qui s'appelle Yuva Harari. Et en fait, il disait que ce qui nous distinguait des autres êtres vivants, c'est le fait qu'on est des êtres de fiction. Euh, du coup, à travers le temps, euh, on a construit aussi notre réalité à travers l'imaginaire et du coup, euh, on peut pas parler justement de de, de ce côté binaire entre euh, l'imaginaire et le réel puisque c'est des représentations et puis euh, qu'on se demande finalement c'est quoi le réel et c'est c'est quoi l'imaginaire. Après j'ai une petite question pour vous parce que tout à l'heure vous avez parlé de votre spectacle enfin de votre pardon chorégraphie concernant Nesbriwen, et que euh, Enfin, à l'époque, vous comprenez même pas les textes, le sens des textes, à part le rythme. Euh, ce que je me demande, c'est que, euh, justement, dans le process de création, euh, c'est un peu binaire comme question euh, mais ça m'intéresse de, de, de voir votre, votre approche, c'est-à-dire vous avez créé votre chorégraphie euh, est-ce que c'est à travers votre intuition ou euh, vous avez fait une recherche documentaire pour euh, justement comprendre le contexte historique euh, de, de ce groupe pour créer finalement une réalité ou une réalité qui était imaginaire. voilà, merci Alors il y a, il y a, il y a les deux il y, a de, de, il, y a, il y a la recherche documentée. Elle est nécessaire pour savoir de quoi il est question. C'est très important. Et en tant qu'artiste, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes artiste, mais je, je, me considère, enfin, je me considère, je, je suis quelqu'un d'extrêmement euh, euh, sensible à l'instinct. Euh, je l'ai appris avec le temps. Et je, je l'ai appris bizarrement en management. Euh. Je l'ai appris dans un truc très rationnel, maintenant c'est à la mode le coaching, le management, etc. Et on m'a posé une question un demi fois de comment, à quoi vous référez-vous quand vous êtes un petit peu perdu ici ou là Je lui ai dit oui, il y a des outils, il y a, des outils très, il y a la comptabilité, il y a la gestion, il y a les prévisions, il y a plein de choses comme ça qu peut, qu peut, qui sont comptables, comme on dit. Mais, mais c'est pas ça, c'est pas ça qui, qui me fait avancer. Et il y a des prévisions, mais je dis, mais la, la meilleure des prévisions, euh, c'est que j'en ai pas. En fait, je, je me projette par rapport à un instinct euh, qui, qui est celui de l'humain, qui est celui de l'artiste, qui est celui de quelqu'un qui a voyagé, bref. Et, et l'instinct est très, très important en création. Très, très important. Sentir les choses. Et ce n'est pas, pas quelque chose qui est euh, bon ou pas bon et qui, est, euh, qui résulte d'un, comment dire, ce n'est pas nécessairement un résultat euh, toujours positif, ce n'est pas l'objet, c'est juste que ça fait appel à des, à des, à des, à des notions, euh, peut-être peut qu'on a, peut-être qu'ils sont plus africaines, hein, je, je, je, je réduis ça à l'Afrique, hein, vous voyez, mais peut-être qu'ils sont liés à, une, à des cultures moins, euh, comment dire, euh, Moins, moins savante, mais pas, quand je dis ça, ce n'est pas quelque chose de mieux, hein. moins savante, moins dans, dans, dans l'explication, etc., etc. Plus dans notre rapport au corps et notre rapport à notre environnement. Donc oui, il y a de l'instinct et, euh, et l'instinct, il, il, il est partout. Il est dans le choix des danseurs, il est dans le choix de la musique. Juste une anecdote, Najwa, euh, ce n'est pas une anecdote d'ailleurs, c'est la chanson que j'ai utilisée, s'appelle « Mahmouma » de Nasriwen. Et, et, et forcément, euh, tourmenté. Cette musique, moi, je, je l'aime beaucoup parce qu'elle raconte des choses. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a un rythme. Et il fallait que les danseurs francophones s'en emparent. Et mon instinct m'a dit de ne pas leur faire écouter au début pour danser dessus. Je leur ai fait écouter pour écouter d'où venait l'inspiration. Et mon instinct m'a dit, il ne faut pas qu'ils l'écoutent tout de suite pour danser dessus, pour X raisons. Parce qu'au bout d'un certain temps, peut-être qu'ils en auraient marre, peut-être qu'au bout d'un certain temps, d'autres musiques allaient casser cette dynamique-là. Moi, je, je l'avais dans un coin de la tête. Et cette musique est arrivée, je vais vous dire où, au, au Cirque Chemsi à Salé. On était là-bas en mmh. résidence. Parce qu'on qu a pris les danseurs, ça aussi, ça c'est plutôt stratégique, pris les danseurs pour aller au Maroc, pour faire la résidence au Maroc, pour s'inspirer quand on parle du, du chercheur et de l'inspiration et de l'instinct, ce moment-là, puisque l'instinct c'est l'inspiration, il fallait que les danseurs baignent dans un climat propice à la créativité. Ça passe par des toutes petites choses. Ça passe par le climat, ça n'a l'air de rien, la température, l'hygrométrie, la gastronomie, la nourriture donc. Ça passe par juste euh, euh, l'ambiance qui règne. Et bien, ça, ça aide énormément à dépasser nos, nos idées reçues sur. Euh, enfin, ce même pas des idées reçues, d'ailleurs, juste une, casser les frontières par rapport à nos habitudes. Moi, je prends les danseurs ici parisiens, quand on est en résidence, il et, et, y a trop de tracasseries qui viennent les embêter. Ils viennent, ils sont en salle, on répète, ils savent qu'ils ont le RER, le métro, et ci, et ça, et ça. Et bien, ça, ça n'aide pas trop à s'évader. Voilà. C'était juste pour l'année. Et Mamoma, donc, a été donné à la. Franchement, une demi-heure avant de présenter un travail, un extrait, une demi-heure avant, on n'avait jamais travaillé dessus, euh, je leur ai dit, mais cette musique, elle est... on ne peut pas essayer dessus, elle a l'air pas mal quand même. Ils m'ont dit, bah, allez, il faut la temps je dis, bon. Bah. Alors, j'ai je, je joué un peu à l'esbrouf, hein. je l'ai dit, voilà, on va essayer parce qu'elle est pas mal. L'autre, là, ils utilisaient une musique, on utilisait une musique euh, que je pas du tout, euh, hyper froide, hyper métallique, boum, tac, boum, tac, j'ai mis cette musique-là, avant de nous faire mal à la tête, il n'y a, a rien dedans. Elle ne racontait rien, on ne sentait rien du tout. Bon, ben, eux, ça les rassurait parce que c'était dans un cadre bien contrôlé, bien maîtrisé. On avait la musique, on avait un compte qui faisait boum, tac, boum, tac. Alors que même ce n'est pas boum, tac. C'est beaucoup plus… Vous voyez ce que je veux dire Donc, il fallait, il fallait coacher cette équipe, les faire rentrer dans cette dynamique-là, les faire sentir les choses. Et le climat était propice. Le temps était propice. J'aurais dit, mais ça n'engage à rien. Faisons, jour. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit Musiques, on dit, cette musique, on ne comprend rien, ce qu'elle raconte, mais elle nous parle. Et là, quand sa phrase a été euh, formulée, moi j'ai dit, ça y est, on a gagné, on a gagné. Donc, on ne comprend pas le texte, la musique nous parle, c'est là qu'on fait appel à des choses beaucoup plus ancrées, lointaines, chez l'être humain. Pas juste, ah, j'ai compris le texte, ça veut dire, ah, d'accord, donc c'est à l'époque, donc ça ne raconte pas, donc on est dans, un, dans, une, dans une autre logique, qui pour moi s'éloigne de l'artistique, du spontané, de l'instant, de l'instinct. Voilà. Merci, merci Fouad. Je crois qu'on arrivait au terme <rire> de, notre, de notre première matinée et, et, et en parlant de, juste pour finir sur cette notion de représentation. Et vraiment très vite, euh, bon, il y a quelque temps, j'avais travaillé sur la notion de représentation. Et, et en fait, je me dis qu'en fin de compte, euh, peut-être ce qui était faux, c'est d'objectiver la représentation. Je crois que c'est ça. Et l'objectiver à travers l'imitation. C'est comme si l'imitation, c'était la recette de la représentation. Alors que le propre de la représentation, c'est la, la subjectivité. Et d'ailleurs, Édouard Saïd, il en a beaucoup parlé, et bien parlé. Et dans ça y est, il dit la représentation, c'est comme le langage, il dit. Il dit toute représentation est subjective de toute façon. C'est-à-dire, elle est nécessaire parce qu'on ne peut pas appréhender le monde sans représentation, mais en même temps, elle est subjective. Et donc, je crois que c'est ça, c'est la représentation. Il faut peut-être assumer cette subjectivité et que, voilà, et on a, de toute façon, on a parlé beaucoup de ça. Et le réel, on a parlé de, du réel. La représentation, ce n'est pas le réel, etc. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'était très, très riche. Euh, merci, Pierre. Merci, Fouad. Et on a vu que, voilà, encore une fois, c'est ce qu'on veut, c'est créer ce débat. Et voilà, deux univers vers de la recherche et de l'art, qui se rejoignent d'ailleurs sur plusieurs points. D'ailleurs, il y a même, alors moi je retiens, un projet formidable quand même, jouer ces mecs avec du hip-hop. Il faut retenir, on ne sait jamais. Hein. Un jour, Pierre est là, on vous donnera les coordonnées. Mais eh, il y, y a un autre euh, projet, un opéra, on avec des danseurs hip-hop. Ah, ah. c'est génial. Voilà, donc euh, voilà, bon merci beaucoup Fouad, merci Pierre, et donc euh, Merci infiniment, infiniment. Au revoir. Merci, merci Fouad.